Salut c'est Thierry, alors certains d'entre vous connaissent peut-être l'Ikigai, on en a quand même déjà pas mal parlé mais moi je vais vous expliquer comment j'interprète l'Ikigai en ce qui concerne le développement personnel, ça n'a rien à voir Alors l'Ikigai c'est quelque chose qui commence à être assez connu, hein. c'est pas, pas tout jeune euh, et c'est une façon assez simple pour moi de visualiser et d'expliquer comment trouver quelque chose d'idéal Un dessin valant mieux qu'une longue explication, bah, je vais vous faire un dessin je dessine ici un premier ensemble. On va dire que cet ensemble-là représente tout ce que vous aimez faire. Je dessine un petit cœur, comme ça, Hop, on s'en rappelle. Ensuite, je dessine un deuxième ensemble. Ce deuxième ensemble-là représente tout ce pourquoi vous êtes doué. Si vous trouvez quelque chose qui rallie... Ces deux, ces deux caractéristiques, vous êtes ici quelque part, vous, avez donc, vous êtes en train de faire quelque chose pour lequel vous êtes doué, et que vous aimez faire. C'est plutôt bien. Et quand il s'agit de trouver un emploi, l'emploi idéal, eh bien à ce moment-là, il faut tenir compte d'un troisième facteur, malheureusement hyper important, qui est le côté financier. Je vais dessiner un troisième ensemble, et ce troisième ensemble-là représente justement eh bien, ce qui rapporte. Si vous parvenez à trouver un emploi que vous aimez, pour lequel vous êtes doué, qui rapporte de l'argent, alors vous êtes en plein centre, vous êtes dans la zone qu'on appelle la zone d'Ikigai. Voilà comment interpréter l'Ikigai dans un, un environnement professionnel. Maintenant, dans la vie tous les jours, et quand on n'est pas bien, et qu'on cherche son chemin, et bien, quelque part, ça fonctionne aussi. La seule chose, c'est qu'il faut peut-être dénaturer un petit peu cet ensemble aussi. Il y a ce qu'on aime faire, il y a ce pour quoi on est doué, et il y a ce qu'on devrait faire, qui alimente notre développement personnel. C'est ce qui va nous faire grandir. Et si on parvient à avoir une vie qui soit dans cette zone-ci, c'est-à-dire qui soit constituée majoritairement de choses qu'on aime faire, de choses pour lesquelles on est doué, et de choses qui nous font évoluer, à ce moment-là, on, on est probablement en train de mener une vie idéale. Encore que, cette zone-ci, c'est tout ce pour quoi on est doué. Si on est doué pour faire quelque chose, soit c'est parce que c'est un talent qui nous vient d'ailleurs, soit c'est parce que c'est un talent qu'on a déjà développé par le passé. Donc, j'ai envie de dire que ce qu'il faut faire avant tout, c'est plutôt se mettre ici, dans cette zone-ci. Parce que dans cette zone-ci, on est entre quelque chose qu'on aime faire, quelque chose qui sert notre développement, puis c'est pas grave si on n'est pas doué pour le faire. Parce qu'à force de le faire, à force de travailler cette zone-ci, on finira doucement par se déplacer vers le centre et revenir à l'intersection avec quelque chose qu'on sait faire. Et si on est tout le temps en train de faire quelque chose qu'on sait faire, on est dans ce qu'on appelle la zone de confort. Et être tout le temps dans cette zone de confort-là, ça n'est pas bon parce que ça n'aide pas le développement. Il faut pouvoir revenir par ici ou revenir par là pour que réellement notre vie soit une vie d'apprentissage, une vie qui serve notre développement personnel. Donc, l'Ikigai... Quand on s'en sert sur le plan professionnel, eh bien on peut s'en servir aussi sur le plan personnel, mais il faut savoir que pour que réellement on se développe, il faut essayer de revenir régulièrement dans cette zone-ci. C'est-à-dire faire des choses qu'on a envie de faire, des choses qu'on aime, qu'on souhaite faire, et qui servent notre développement. Et on va se déplacer en permanence dans cette zone-ci. Par contre, et vous l'aurez compris, ce qu'il faut essayer de faire... Bon, je sais que c'est réconfortant et c'est pas pour rien que ça s'appelle la zone de confort, mais là voilà la zone de confort. C'est ce qu'on aime faire et c'est ce qu'on sait faire. La conjonction des deux donne cette zone de confort dans laquelle on est très très très nombreux à se complaire. Et franchement, quand on ne va pas bien dans sa vie, ça fait du bien de pouvoir y revenir parce que c'est un lieu reposant. On aime et on sait. Donc c'est reposant. Mais par contre, cette zone-ci, elle est loin de cette zone-là, de la zone de développement personnel. Et donc ça peut être très tentant de rester coincé dans cette zone, mais il faut éviter, il faut se faire violence et plutôt revenir dans cette zone-ci qui est la zone où réellement on va, tra on, on va travailler pour se développer. Voilà, j'apprécie énormément les modèles parce que je trouve qu'ils aident à comprendre les choses et à pouvoir les expliquer avec plus de, de facilité. Le modèle Ikigai, c'est un modèle qui m'a tout de suite parlé quand je l'ai découvert et, euh, ben, assez rapidement en fait je me suis dit qu'on pouvait aussi l'utiliser pour expliquer d'autres choses, pour pouvoir combiner d'autres notions qu'on a l'habitude de traiter assez euh, séparément d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous sera utile, en tout cas n'hésitez pas à le faire savoir en likant, ou dislikez, mais à ce moment-là laissez-moi un commentaire pour que ça m'aide à avancer. Si vous aimez ces vidéos, si vous aimez mes vidéos, si vous voulez en, avoir, en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le petit bouton qui est là pour vous abonner. Appuyez sur la petite cloche, comme ça vous serez informé, vous serez, vous serez certain d'être informé de l'apparition de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis n'oubliez pas que si ces sujets-là vous intéressent ici plus particulièrement la crise existentielle, la remise en question de soi et de sa vie, l'analyse de ses besoins vous intéresse, vous pouvez toujours accéder librement et gratuitement à mon livre qui est disponible en téléchargement sur la page d'accueil de mon site dont vous trouvez l'adresse là en dessous. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, euh, comme on dit ici, larc on